Coenzyme Q10 alias subikinone. Un et tous pour une longévité saine. Quand on parle de la possibilité d'une vie longue et saine. Que voulons-nous dire Prenez des décisions simples pour prolonger une vie saine. Suivez ces solutions. Qu'avez-vous besoin de savoir Informations de base sur les besoins du corps. Ces informations permettent de comprendre de nombreux points importants. Où sont les faiblesses des gens modernes Comment réussir la prévention dans quel domaine avons-nous tous besoin de prévention L'un des points les plus faibles de l'homme moderne connu. est connu. C'est le cœur et les vaisseaux sanguins. En raison de problèmes dans les vaisseaux de la tête, un accident vasculaire cérébral peut survenir. En raison de problèmes dans les vaisseaux alimentant le cœur, une crise cardiaque peut survenir. L'athérosclérose et le diabète sont les deux principales causes de problèmes vasculaires. Le système cardiovasculaire est l'un des points faibles de l'homme moderne. Elle peut être protégée. Elle a besoin d'être protégée. Le cœur et les vaisseaux sanguins ont besoin d'énergie. Dans les cellules à travail intensif, le besoin en énergie est toujours plus élevé. Quelles cellules fonctionnent le plus intensément Dans quels organes Il est logique que chez les sportifs, coureurs, nageurs, ce soit aussi bien les muscles que le cœur et les vaisseaux sanguins et le système respiratoire. Toutes les personnes, quel que soit le niveau d'activité physique, le système hématopoïétique, l'immunité, le cerveau, le cœur, les vaisseaux sanguins, les muscles, le foie, le pancréas, les organes du système endocrinien, les glandes surrénales et les ovaires. Étonnamment, tous ces organes sont unis par la présence d'une concentration élevée d'une substance intéressante. C'est la coenzyme Q10, alias coenzyme Q10, alias ubiquinone. Notre corps lui-même synthétise cette substance. Chez les personnes jeunes et en bonne santé avec une nutrition adéquate, cela est vrai. Chez les personnes de plus de 30 ans ayant une alimentation carencée, la synthèse est fortement réduite. Carence en nutriments, diminution de l'activité métabolique, médication et vieillissement. Ce sont les raisons de la carence en coenzyme Q10. Lorsque la coenzyme Q10 devient insuffisante, les processus associés à une carence énergétique commencent dans le corps humain. Il n'y a pas assez d'énergie, et les processus dauto ne se produisent pas correctement. Les gencives et les dents envoient des signaux. Il s'agit de maladies parodontales et d'autres problèmes qui ne surviennent pas chez les personnes jeunes et en bonne santé. La tension artérielle peut devenir plus élevée que la normale. L'élasticité des vaisseaux sanguins est réduite. Les changements liés à l'âge s'accumulent. Il est extrêmement dangereux de réduire l'activité de l'immunité. Le risque de cancer augmente avec l'âge, c'est l'une des manifestations de la carence en coenzyme Q10. État général, pas de force, pas d'énergie, pas de vigueur. Est-ce la vieillesse Non, c'est un déficit en coenzyme Q10. Il est tout à fait possible que non seulement le coenzyme Q10 manque. Mais il a été clairement prouvé que la coenzyme Q10 est déficiente dans ces conditions. La coenzyme Q10 est clairement déficiente dans une condition telle que le scorbut. Le scorbut a été observé chez les marins lors de longs voyages. Le scorbut est une carence en vitamine C, et en coenzyme Q10 aussi. À notre époque, un déficit aussi extrêmement prononcé ne devrait pas l'être. Mais c'est avec les maladies parodontales et les problèmes dentaires qu'une personne moderne se rencontre. Carence combinée des antioxydants vitamine C et coenzyme Q10. Vous pouvez dire qu'à notre époque, il ne devrait pas en être ainsi. Au 21e siècle, une chose aussi simple qu'une carence en nutriments nuit si gravement à la qualité de la vie humaine. Oui, ça ne devrait pas être comme ça. Mais il est. Tissu gingival affecté, inflammation, gonflement, saignement, dents endommagées. Il n'y a pas que les facteurs infectieux qui affectent. Influencé par une violation de la régénération, une déficience de la défense immunitaire, un manque de nutriments et un manque d'énergie pour la réparation des tissus. Carence en nutriments essentiels. Vitamine C, l'ensemble principal de vitamines et de minéraux, jeûne dentaire de haute qualité, coenzyme Q10, alias ubiquinone, antiseptique naturel, silver, silver shield. Tout cela peut être fourni à votre corps et vous aider. Soins soigneux. Protection et restauration, c'est le dentifrice NSP. Un excellent agent antiseptique et cicatrisant local et silver shield. La coenzyme Q10 est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. La carence en vitamine C est décrite comme le scorbut. Les dommages aux gencives et aux dents se produisent généralement avec d'autres carences en nutriments. Santé générale et santé buccodentaire, vitamines, minéraux et oligo-éléments du NSP super complexe. La société NSP a déjà une solution. Prévention des carences, soins dentaire soigneux, soutien nutritionnel général de l'organisme. Et aussi, repousser les horizons du vieillissement et de la maladie. Plus de 50 ans, la société NSP donne cette chance à l'humanité. Produits de santé de la meilleure qualité. Votre santé et votre longévité avec le soutien des produits NSP. Omniprésent, c'est ainsi que le mot ubiquinone est traduit. La coenzyme Q10 devrait vraiment être présente dans tous les tissus et organes du corps. Vous avez un schéma devant vous. De la nourriture, protéines, lipides, glucides, nous obtenons de l'énergie. Il fonctionne à travers une chaîne de réaction chimique. Le lien irremplaçable ubiquinone, coenzyme Q10, le voici. L'ITP est l'énergie que nous obtenons de la nourriture. Un lien obligatoire pour obtenir de l'énergie est le coenzyme Q10. Une chaîne de réactions chimiques aboutissant au cholestérol est obtenue. La voici. Et l'ubiquinone est là aussi. Et voici une enzyme qui est le point d'application d'un groupe de médicaments. Médicaments qui interfèrent avec les niveaux élevés de cholestérol. Médicaments qui bloquent la production de cholestérol. Ce sont des statines. Les statines bloquent cet objectif des réactions chimiques. C'est ici, dans cette enzyme. Que le résultat de ce blocage n'est ni le cholestérol ni l'ubiquinone. Nous parlons de statines qui sauvent des vies. Les statines sauvent le cœur, les statines sauvent les vaisseaux sanguins. Les statines bloquent la production de cholestérol. Les statines réduisent le taux de mauvais cholestérol. Mais en même temps, ils empêchent la production de leur propre ubiquinone, leur propre coenzyme Q10. Synthèse du coenzyme Q10, numéro 1. Les statines fonctionnent ici, numéro 2. Le cholestérol est produit en quantité beaucoup plus faible, numéro 3. Dans le contexte de la prise de statines, l'ubiquinone est également absente. Mais nous avons besoin de lui. Les statines affectent la production de cholestérol et d'ubiquinone. Le mécanisme moléculaire de la toxicité induite par les statines est également associé au fait qu'en plus de la participation des statines à la synthèse du cholestérol et de l'ubiquinone, il existe un autre acteur. C'est la vitamine D. Il y a aussi des problèmes avec sa synthèse. Il y a aussi des problèmes avec la synthèse d'autres substances importantes. Les scientifiques parlent sérieusement des mécanismes de la toxicité induite par les statines. Les effets secondaires associés aux statines sont associés, entre autres, à une baisse du taux de coenzyme Q10. Avec une fonction mitochondriale altérée. Symptômes et syndromes associés aux statines. Du système nerveux. Problèmes musculaires, altération de la fonction hépatique et rénale, dépression, maladie pulmonaire, faible taux de testostérone. Devant vous se trouve une diapositive qui montre le nombre d'Américains qui prennent des statines. Depuis l'introduction des statines sur le marché en 1987, les statines ont été l'une des classes de médicaments les plus vendues. En 2011, plus de 40 millions d'Américains se sont vus prescrire des statines. Oui, les statines protègent le cœur. Mais il y a des questions critiques concernant leur utilisation à long terme. Voici une diapositive pour les étudiants, les effets secondaires des statines. Technique de mémoire mnémotechnique. Hépatotoxicité, myopathie, intestin, nausée, vomissement, diarrhée, cataracte, rhabdomyolyse, c'est-à-dire problème musculaires. Il augmente également le risque de diabète. D'une part, une carence en coenzyme Q10 entraîne des maladies. D'autre part, ces maladies augmentent le taux de mauvais cholestérol. Les médicaments contre le cholestérol, statine, réduisent davantage la production de coenzyme Q10. Les effets secondaires sont associés au blocage de la chaîne globale des réactions enzymatiques. À un stade précoce de ces réactions, le cholestérol est synthétisé. Après cela, coenzyme Q10 et vitamine D. Les effets secondaires des statines sont associés, entre autres, à une forte carence en coenzyme Q10. Cette carence est exacerbée avec l'utilisation des statines. Où est la solution à ce problème Arrêter les statines Absolument pas. La solution est de compléter l'alimentation avec du coenzyme Q10, ubiquinone. Allez-vous ajouter du coenzyme Q10 à votre alimentation et continuer à prendre des statines où allez-vous commencer la prophylaxie bien à l'avance et boire du coenzyme Q10 quand vous serez en bonne santé Cette décision vous conduira à maintenir la santé et à prolonger une vie saine. C'est votre décision et votre choix. L'utilisation de coenzyme Q10 dans tous les cas soutiendra votre santé. NSP propose des emballages très généreux. 60 gélules de 100 mg chacune. S'il vous plaît notez, l'âge auquel la production de son propre coenzyme Q10 diminue. Cet âge a déjà 40 ans. Le cœur perd rapidement de manière catastrophique son approvisionnement en coenzyme Q10. Et aussi il est perdu par les reins, les poumons, le foie. L'immunité et l'effet sur les gencives ne sont pas présentés ici. Mais ces influences existent aussi. La coenzyme Q10 a de nombreux effets positifs. Les effets physiologiques peuvent améliorer la fonction systolique du cœur. Améliore la fonction endothéliale. Et le risque d'athérosclérose. Peut réduire la gravité des processus inflammatoires. Peut améliorer les statistiques de morbidité cardiovasculaire. C'est-à-dire le réduire. Peut réduire le nombre d'hospitalisations. Peut améliorer la santé et la longévité. Peut augmenter l'état fonctionnel. Comment le coenzyme Q10 aide-t-il L'accumulation de substances nécessaires à la vie. L'énergie cellulaire et l'ATP. L'ATP est synthétisé en présence d'une quantité suffisante de coenzyme Q10. Santé des organes vitaux, fournissant de l'énergie à tous les systèmes et tissus. L'approvisionnement en organes travaillant intensivement est particulièrement important. Ce sont le cœur, les vaisseaux sanguins, la formation du sang, l'immunité, le cerveau, le foie, les reins, les muscles, les gencives et les dents. Énergie, vitalité, santé et longévité. La coenzyme Q10, ubiquinone, vous est offerte par la société NSP. Soyez en bonne santé, vivez heureux pour toujours.